Le lien qu'on pourrait faire entre écologie et philosophie, c'est déjà constater qu'il y a un, un maillon manquant qui, euh, à partir du moment où on parle de développement durable en 1987, 30 ans après, puisque nous sommes presque 30 ans après, euh, c'est le constat d'un échec. Scientifiquement, on regarde les, les quantités de gaz à effet de serre, la perte de biodiversité, les nitrates, c'est un échec. Donc le lien qu'il devait y avoir entre économie, c'est-à-dire oikos, nomos, l'étude de la maison,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 L'idée, c'est comment je peux me changer moi-même dans un rapport éthique au monde et non plus un rapport moral. C'est-à-dire ce n'est pas « je ne fais pas mal au monde », c'est « j'essaie d'être bien dans le monde », dans une approche de symbiose avec le monde. Et, euh, et ça rejoint aussi la… je n'invente rien, c'est la, la phrase de Ganty, « soit le changement que tu veux voir dans le monde hein. ». Euh, si ce n'est que là, c'est aussi dans une approche qui est une approche de symbiose avec le monde qui m'entoure euh, et tous les êtres vivants, euh, D'abord les êtres humains, parce que c'est ceux avec lesquels je peux avoir un langage et un échange plus facile, mais ça va aussi au-delà avec euh, les animaux, la nature, pour me grandir dans une nature qui s'embellit et que je ne détruis plus. Donc on sort de la logique de compétition, euh, où les, les deux, cherchent, les deux les acteurs cherchent à prendre le dessus et finalement se détruisent mutuellement. C'est ça la compétition en termes biologiques, hein, et pour lequel nous avons un culte, Assez inquiétant aujourd'hui, d'ailleurs on fait des stades, des nouveaux temples, on met des milliers de personnes qui applaudissent des compétiteurs. Et, et l'idée c'est plutôt de revenir, d'aller, pas de revenir, mais d'aller vers une symbiose. Et en fait la question tout simplement, c'est sommes-nous capables aujourd'hui face aux enjeux environnementaux d'inventer l'humanité Parce que l'humanité n'existe pas encore. Elle est à venir. C'est ça le message d'espoir. Elle est à venir si nous le voulons. L'origine de mon parcours c'est en fait une combinaison euh, qui est. Euh, bah, mon père était directeur régional de Météo France. Donc sur les questions d'anomalie de, de, climatique, de dérèglement, parce que là aussi il y a une erreur de langage. On a parlé de réchauffement climatique, donc les gens ont pensé qu'on allait prendre 2 degrés et puis ça ferait un peu plus chaud en été. En fait, c'est un réchauffement global qui entraîne un dérèglement climatique. Et ça, ce sont des choses qui commencent à être visibles dans les années 80 et c'est quelque chose qui est un sujet de discussion euh, quand mon père invite des collègues à un dîner le soir. Donc voilà, j ai, j ai, on est dans les années 80, j'ai 12-13 ans et j'entends parler de ça. Et moi, mon intérêt, c'est euh, pour mes études, je fais des études d'histoire, de philosophie et de géopolitique parce que c'est ce qui m'intéresse. Et à un moment, je me dis, mais il y a ce background familial, comment ça se conjugue, comment je peux le faire, sachant que du coup, je ne suis pas ingénieur environnement, donc je ne suis pas à même d'apporter des vraies solutions concrètes. Je peux comprendre ce que me disent les ingénieurs, mais moi, mon, mon, mon travail, ça a plus de passer par le, le langage et de faire comprendre, de faire passer ce message qui parfois n'est pas compris, euh, visiblement, ou pas compris ou refusé d'être compris. Parce qu'il y a les deux, y a, on est aussi confronté à un vrai déni de, de, de compréhension. Quand on voit aujourd'hui, quand on a des phénomènes, par exemple en France, d'inondations monstrueuses et que euh, les gens vous disent... On n'est pas sûr que ce soit le dérèglement climatique, c'est vraiment, on est face à un déni. À quel moment vous allez accepter que ça, ce n'est pas normal et que en fait, nous sommes dans un phénomène d'instabilité qui va se prolonger parce que nous n'avons rien fait